Ready, go! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'activité de Star Citizen. Nous commençons cette édition avec un article publié parlant de Hedeby Gunworks, fabricant d'armes notamment connu pour son salvo. Son fondateur, Altrus Hedeby, est né dans le système Ferron en 2884. Issu d'une famille pauvre, à 15 ans, il mentit sur son âge pour décrocher un emploi dans une fonderie. Il développa très vite une obsession pour les armes anciennes après que l'une d'entre elles lui soit passée dans les mains. Et après de nombreuses péripéties durant sa vie, il finit par construire une petite forge à l'arrière de son jardin à l'aide de briques et de brocs en 1921, ce qui marqua le début de Gun Gunworks. Jeudi, le commercial de chez Robert Space Industries est venu présenter plus en profondeur le Perseus, hommage à l'ancien vaisseau du même nom. Après en avoir détaillé les caractéristiques techniques, il nous expliqué à quel point le Perseus sera complémentaire du Polaris et idéal pour défendre une flotte. Sa plus grande force est bien évidemment ses deux tourelles de taille 7. Et bien que sa soute de 50 SCU vous permette de transporter un URSA, le Perseus ne sera pas efficace en autonomie. Bonne nouvelle pour tous les ferreilleurs de l'Empire. Graquette a présenté une démonstration du module rayon tracteur de son multitool, Vous permettant de soulever jusqu'à 250 kg, il sera idéal pour faire de la récupération au sein des épaves ou tout simplement de transvaser des marchandises d'un vaisseau à un autre. Il sera disponible dans tous les magasins courant du mois. Vendredi s'est tenue la dernière phase de l'aéro-expo sous la forme d'une conférence de presse où des questions pu être posées aux différents constructeurs concernant l'avenir des marques, des vaisseaux prenant du retard et des éventuels changements qui devraient être faits sur les vaisseaux existants. J'aimerais finir cette édition sur un message personnel. Vous avez été nombreux à nous apporter votre soutien suite à notre annonce de ce week-end et je tenais à vous remercier personnellement. Sans vous, cette émission n'existerait pas, alors merci du fond du cœur.